J'ai entendu euh, « qu'est-ce que je peux dire à mon, à mon médecin Est-ce est qu'on peut tout dire à son médecin, à son tuteur ?» euh, C'est une question qui se pose. Euh... Alors, euh, dans une question, il y a une différence entre « est-ce qu'on peut et ce qu'on doit hein. euh, »« Est-ce qu'on peut tout dire euh, ?» je... Alors, c'est une question difficile. Hein, parce que, <rire> oui, euh, il n'y a que des questions. Difficiles. Dans la vie, nous, on dit ce qu'on veut. On n'a pas de tuteur. Euh, mm. euh, « Est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on doit tout dire euh... ?» Je pense que la personne doit dire ce qu'elle a envie de dire. Euh, en fait, c'est compliqué entre la personne qui va dire et celle qui reçoit. On repart sur nos représentations, on en a parlé avec Emmanuel. Est-ce euh, qu'on doit tout dire Alors, bien sûr que non. Euh, voilà. Je parle en droit, hein. je, je parle de droit. Il euh, n'y a pas d'article du Code civil ou du Code pénal qui dit « je dois tout dire à tout le monde voilà. ». Euh, par contre, le tuteur, les professionnels ont besoin d'éléments pour... Euh, L'accompagnement, voilà. ce qui doit être partagé. Après, on ne partagera ce que la personne veut partager. Donc quand je dis ça, bon, c'est une belle phrase, euh, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais nous, quand on rencontre une personne, est-ce qu'il doit tout dire Non. Il dit ce qu'il veut, qu veut apporter. Et c'est avec le temps que la relation va se construire. C'est avec de l'écoute, je le redis, hein. l'écoute revient souvent, mais euh, quand on rencontre une personne, elle va nous dire ce qu'elle veut qu'on sache de lui. Comme nous, quand on rencontre une personne, on va dire ce qu'on veut qu'on sache de nous et point barre, on va pas aller plus loin que ça. Euh, par contre, il y a dans les, dans les établissements, parce qu'on a entendu des choses, hein, après, on le dit, hein, ce sera en tension avec des fonctionnements entre le, le, euh, une vie, on va dire, au domicile et une vie en collectivité. C'est forcément en tension. C'est très compliqué. Donc, oui. est-ce euh, est qu'on doit tout dire Non. Est-ce qu'on peut tout dire Oui. Mm -hmm. euh, sachant que les professionnels sont soumis au secret professionnel et qu'ils ne doivent pas répéter, mais qu'il y a une, une législation nouvelle depuis 2016 sur le partage d'informations entre professionnels. Mais le partage d'informations ne doit se limiter qu'aux informations utiles et nécessaires aux soins et à l'accompagnement de la personne. Point barre. Tout le reste ne doit pas être sauf accord de la personne, et l'accord de la personne, le mieux étant que le partage elle-même, plutôt que par la voix d'un professionnel. Donc voilà. Oui, réaction... Je voulais rebondir un petit peu, parce qu'en tant que tuteur, curateur, voilà, au fil des années, la, la relation de, de confiance se crée. Et euh, je constate qu'on voilà, on a beaucoup de, de bénéficiaires qui m'appellent et qui sont dans un rendre compte. Euh, par rapport à leur vie privée, donc là est toute euh, la difficulté où mettre le, le curseur, parce que euh, voilà, mais j'ai confiance en vous madame Abardia, il s'est passé ça, ça, du factuel, mais bon, on accuse réception, mais voilà, après on n'a pas à s'immiscer euh, dans la vie privée, il y a voilà le, le strictement personnel, euh, donc, euh, c'est complexe. Des Et... fois, on vous met dans une, dans une position euh, un peu compliquée, une position de toute puissance par rapport à des choix que vous n'avez pas à faire à la place de... Tout à fait. Oui. Com comme une personne qui peut vous appeler en vous demandant euh, « Est-ce que j'ai le droit de m'acheter un pantalon orange <rire> ça, ?» Non, mais ça, oui. ça, ça se pose. Donc, euh, oui. euh, après, peut-être par rapport à la vie privée, je trouve ce qui est regrettable, c'est que... Euh, bon, C'est à nous, tuteurs, curateurs, d'orienter aussi vers les, les bons professionnels, parce qu'il voilà, faut se cantonner aussi à notre mission. Et donc, euh, je regrette, Emmanuel le disait, je travaille beaucoup avec des établissements, mais pas forcément avec euh, des personnes qui vivent en autonomie, d'orienter voilà, vers le planning familial, vers des thérapeutes, vers des... Les conseillères conjugales et ça encore, bon, euh, c'est pas assez suffisamment développé. Enfin, c'est un sentiment peut-être qui n'engage que moi, voilà. Je, je voulais juste aussi, je vais peut-être caricaturer la situation ou pas pour certains professionnels. Vous savez, cette personne qui du jour au lendemain commence à avoir un suivi psychiatrique et euh, on ne l'informe pas de ses droits. On ne l'informe pas qu'il peut dire que l'éducateur ne souhaite pas être là. On ne l'informe pas euh, qu'il peut ne pas tout dire. Et hélas trop souvent c'est on prend la personne entre guillemets par la main avec un écrit d'équipe qu'on lit devant un psychiatre et il faut qu'il y ait un bon psychiatre en face pour qu'il puisse dire et vous qu'avez vous à dire et moi j'ai été content de trouver sur le foyer de vie une personne qui aujourd'hui n'est plus qui refusait que l'équipe soit présente lors des entretiens avec les psychiatres or c'est sûr ça nous demande une autre organisation de travail euh, de construire l'écrit avec elle d'avoir son accord pour l'envoyer d'abord au psychiatre afin qu'il puisse y avoir un retour, mais informant des droits qu'ils ont parce que c'est trop souvent foué je pense. Euh. Anne-Laure Tessers, elle est là Je l'avoue. Ah si elle est là. Je voulais que qu'on parle. Oui. Il y a une question avant. Alors une question avant. Ah c'est du stress hein. <rire> Une question en haut dans la salle. Qui Ah, de l'autre côté. Benjamin, quelqu'un va traverser la régie technique. Ne t'inquiète pas. C'est impressionnant. Euh, Luc Maubisson, je dirige le foyer de vie de Cuxac-Cabardès. Euh, en fait, euh, ce que je souhaitais préciser, c'est que il me semble que euh, la vie en collectivité, elle amène une organisation paradoxale par rapport question d'intimité et, et, et de personnalisation d'accompagnement de, des résidents. Et euh, je crois qu'il y a une bonne volonté collégiale pour, sur le plan théorique et conceptuel, aujourd'hui, euh, se fédérer pour y être vigilant. Je pense que c'est plutôt au quotidien qu'il y a des risques. Alors la proposition qu'on a tendance à faire, c'est que peut-être chaque établissement... Et chaque service se dote d'un espace éthique qui nous permettrait d'aborder ces, ces paradoxes assez réguliers et peut-être y amener un certain nombre de, de réponses. Oui. Sur cette, euh, ces espaces éthiques, c'est important hein, de s'interroger euh, régulièrement sur ces pratiques. Ou... C'est vrai qu'au sein de la TDI, c'est quelque chose qui a fait jour progressivement et cette nécessité d'avoir euh, un comité éthique voilà, qui a pu se mettre en place euh, l'année dernière. Et c'est vrai que pour l'instant, on travaille à partir de, de questions qui viennent de l'intérieur de notre structure, mais qu'on peut se poser la question s'il n'y aurait pas une nécessité d'ouvrir. Hein, on pourrait être questionné peut-être par l'extérieur. Mais il faut nous laisser le temps un peu d'un de, de, rodage. On est en train de s'installer. voilà <rire> En tout cas, l'intention, la dynamique, la dynamique est là. Euh... Je, je, je, voulais, je voulais dire qu'il y a une parole qui est obligatoire pour avoir accès à des droits, à une vie collective. Mais il y a aussi une parole qui est un besoin. On a tous le besoin de se raconter. Donc, quand la personne vient parler à Françoise, là, de son pantalon orange. Ça m'a amusé parce que M. Rib, il a un pantalon orange aujourd'hui. Mais c'était voilà. de lui qu'elle parlait hein C'était lui. C'était lui, voilà. C'est peut-être pour demander une autorisation, savoir si on est dans une norme, si c'est politiquement correct, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin de, de parler de soi. Parler de soi, c'est un cheminement, un cheminement dans le désir. Donc, c'est bien d'avoir cette possibilité d'accéder à une autre fonction de la parole. Alors puisqu'on était pardon oui, puisqu'on était sur le look, euh... je suis désolé Anne Laure, on va passer la, la parole à si elle est là à Anne Marie Le Breton. Parce que c'est juste parce qu'on était raccord sur le look <rire> Qu'il y avait un, un, un témoignage à nous <rire> Je crois qu'on a franchi des étapes dans l'intimité et dans la vie privée. Donc à la télé, on travaille pieds nus, il faut le savoir, donc on n'est pas habitué des chaussures, c'est toléré, c'est dans le cadre réglementaire. Mais le comité d'éthique va quand même se réunir parce que je ne suis pas sûr qu'on peut en discuter, en tout cas il y a débat. Et donc vous, Anne-Marie, euh, c'était bah, sur le look justement, parce que des fois euh, il faut avoir un, du recul par rapport au désir des personnes que vous suivez sur la façon qu'ils ont de vouloir se représenter, c'est leur vie privée aussi. Déjà, l'image qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne veulent. Là, je pense à quelqu'un qui, euh, qui vient à l'établissement et qui ne souhaitait pas faire les courses dans les magasins où l'établissement le proposait et euh, voulait s'habiller par, par correspondance sur catalogue. Et euh, il me pose la question en disant Mais. Je il, sais voulait pas qui... il voulait s'habiller comment Alors, il a un look assez particulier. Il il, porte, il, a les il est rasé, il a une crête. Et, euh, c'est différent. C'est punk C'est oui, différent ouais. bah, euh, Juste pour que vous, vous fassiez une image sur... Euh, on peut savoir à peu près dans quel univers... Il écoute de la musique. D'accord, c'est ça. Bon, on s'amuse un peu aussi hein, quand on prépare les journées. Hein. Donc vous imaginez le look euh, qui, va avec euh, la musique, écoute... C'est son univers. C'est son univers, voilà. La chambre il n'y a pas de décoration avec ben voilà, ses chanteurs les groupes qu'il qu il écoute et, euh, et donc il, il me dit mais je sais pas si vous je vous il me demande la question il me dit je sais pas si vous serez d'accord avec euh, la commande de vêtements euh, que j'ai envie de faire et euh, je dis mais là j'ai pas de jugement je n'ai pas, pas à dire si je suis d'accord ou pas d'accord juste au niveau des possibilités financières mais ça c'est quelque chose que l'on a vu ensemble par rapport à ses projets par rapport à son budget et, et donc il était content que, que je puisse enfin va, valider financièrement sa commande et donc régulièrement il, il passe il passe commande et ça a changé la, la relation que vous aviez parce que finalement il vous une, il vous vous avez une relation de d'autorisation etc de non, on a pas de Vous lui avez dit, je ne suis, je suis pas sa mère, pas en fait, quelque chose. Ah oui <rire> C'était un peu ça, je ne suis bah, pas là pour juger. Je trouvais que dans la question, ça avait un côté un peu infantilisant est-ce que je peux, est-ce que tu m'autorises à faire ça Voilà. Et donc, ce n'est pas cette relation de, de professionnel que, que je souhaite avoir. Ouais. Bon, la parole à. Merci, merci Anne-Marie. La parole à Anne-Laure, justement, sur cette, euh, ce besoin, donc, à travers son apparence aussi. Euh, Comment on se perçoit Comment on a envie d'exister de, de, de, sur la vie sociale Mais derrière ça, il y a un besoin souvent, et ça vous l'avez remarqué, un besoin affectif important, et ce besoin de, de lier des relations sociales à tout prix, de trouver une intimité. Euh, et parfois, ça, ça va très très loin, ça peut être euh, compliqué. Oui, c'est vrai que j'ai accompagné une personne qui est dans cette difficulté-là, euh, pour le coup, puisqu'elle vit euh, donc, dans son logement mais elle n'a aucune relation sociale, enfin très peu, seulement par le biais de son travail. Sa famille n'a pas du tout de relation, donc euh, pour son souhait c'est de vivre comme tout le monde, hein, d'être en couple, hein, et donc euh, parfois elle a pu se mettre en danger effectivement pour ressembler à tout le monde. Hein. Et ça a été le cas d'une fois où un voisin malveillant lui a amené deux jeunes personnes chez lui, euh, l'a fait boire, plus plus toute la journée et euh, il est arrivé le moment où donc euh, une des jeunes femmes lui a demandé de voir sa voiture ce qui est l'objet le plus important dans sa vie hein, ce qui lui permet d'être autonome à la fois physique et psychique c'est son bien-être et euh, donc euh, du coup ils sont arrivés à la voiture et ils ont pris la voiture c'est pas lui qui a conduit c'est les deux jeunes femmes très alcoolisées elle sautait là en bord de plage, donc c'est ce qu'ils ont fait ensemble, ils sont là en bord de plage. Ils ont fait divers restaurants, bien sûr c'est lui qui a payé. Ils ont continué à boire jusqu'à l'accident en fait. Donc ils se sont mis en danger, lui était derrière. Alors il faut savoir qu'une voiturette, on se met en insécurité totale quand on est derrière. Puisqu'il n'y a, a que deux places. Donc ils sont, ils sont arrivés jusqu'à l'accident, puis ces deux personnes ont fait un délit de fuite l'ont laissé sur place, euh, la police est arrivée, a vu l'état de la voiture, bon lui n'avait pas de, voilà, de blessure, ils ont constaté ça, ils l'ont accompagné pour que la voiture soit dépannée, ils l'ont amené en gare pour qu'il puisse rentrer chez lui, et par la suite on l'a aidé à porter plainte. Mais c'est vrai que la base de tout ça, c'est sa recherche de relations amoureuses et affectives. Et lui il a fait tout ça dans un but final, D'avoir une conclusion de relation amoureuse et au final une... il a perdu voilà, son objet ouais, plus euh, précieux, le, ouais. le plus précieux. Ça a été, le but c'était de créer sa vie privée, de, de, de rentrer en relation. Exactement, et de... donc ça a pu le, le mettre euh, vraiment en difficulté. Et heureusement, puisqu'on parle des réseaux sociaux, cette personne n'a pas la capacité de, euh, de s'inscrire ouais. sur les réseaux sociaux, mais si elle en avait la possibilité... Je pense qu'elle pourrait effectivement se mettre ouais. en danger euh, régulièrement. Et ce qui peut arriver pour d'autres personnes qu'on accompagne. Hein, Alors ce... justement, on parle des réseaux sociaux. <coughs> allez, on a 4 on a minutes pour passer ce témoignage sur les réseaux sociaux, si vous le voulez bien, parce que c'est un sujet que l'on a essayé d'aborder. Et vous allez voir ce qu'on ce qu peut en dire.